Salut tout le monde, c'est Chirel. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un nouveau jeu que j'ai trouvé personnellement euh, qui s'appelle Farmer euh, Dynasty. Et comment je suis tombée sur ce jeu C'est tout simplement, euh, vous savez que je suis euh, sur le, leur nouveau jeu qui est Medieval Dynasty. Mais ayant fait le tour du jeu pour ce qui est proposé pour le moment, puisqu'il est en cours de développement, on le sait, on est en alpha. Donc, euh, je suis en attente euh, au niveau de Medieval Dynasty, euh, ben de, des prochaines quêtes qui vont être mises en place. Parce que là, moi, j'ai fait le tour. Donc, euh, en, en cherchant un petit peu, je suis tombée euh, sur d'autres jeux de ces, mêmes, euh, de, de, de ces mêmes devs et de, ces, de, de la même production qui proposent non seulement Farmer Dynasty que je vais vous présenter aujourd'hui, mais aussi, euh, vous pourrez trouver euh, Lumberjack Dynasty. Alors, on reste toujours dans le système des dynasties. Euh, qui, lui, par contre, euh, est sorti juste après Farmer Dynasty. Donc, vous avez Farmer Dynasty, Lumberjack Dynasty et Medieval Dynasty. Euh, donc, Lumberjack Dynasty, euh, c'est le même système hein, que Medieval et que, comme je, vous l je vais vous l'expliquer, que Farmer. Sauf que ce coup-ci... Euh, vous héritez pas, il n'y a pas de mort, ils n'ont pas tué tonton ou les grands-parents euh, mais vous héritez tout simplement d'une exploitation forestière et euh, votre tante et votre oncle vous la léguent pour déménager en face euh, dans une nouvelle maison parce qu'ils sont vieux et qu'ils n'ont plus maintenant l'âge de s'occuper de cette exploitation forestière donc vous, vous incarnerez un bûcheron dans l'Umberjack dynastie, on le verra peut-être d'ailleurs, je vous ferai peut-être une présentation dessus, euh, vous incarnerez donc un bûcheron, et vous devrez bah, développer votre exploitation forestière, euh, avec des systèmes de quête etc. Donc il est un petit peu plus poussé, que Farmer Dynasty est un peu moins que Medieval puisqu'il est, est au milieu. Euh, mais aujourd'hui, on est là pour parler de Farmer Dynasty. Alors Farmer Dynasty, lui, il est sorti le 21 novembre 2019. Il est développé par UMO Studio et édité par Toplis Productions. Il est au prix actuellement de 29,99€ sur Steam, mais vous pouvez l'avoir moins cher effectivement ailleurs que sur Steam, sur des, clés, euh, sur des plateformes de clés légales de jeux. Mais euh, vous avez aussi deux DLC euh, et qui sont vraiment pas chers. Franchement, je crois qu'il y en a un qui est à 1 euro et l'autre qui est à 2 ou 3 euros, je crois. Euh, un qui vous propose des machines euh, agricoles euh, un petit peu plus poussées. Et le deuxième euh, vous propose euh, des betteraves et des pommes de terre, des pommes de terre entre autres, euh, qui va rajouter au niveau de votre gameplay euh, d'autres, euh, bah, comme tout DLC, euh, bah, d'autres machines, d'autres euh, choses à récolter. Donc, euh, comme je vous le disais, vu que moi, je suis en attente d'une future mise à jour euh, pour pouvoir continuer euh, Medieval Dynasty, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas me mettre à tester euh, son grand frère, hein, parce que je dis que c'est son grand frère, puisque c'est le premier voilà qu'ils ont fait, euh, puis on, on testera peut-être euh, l'autre frère, et puis ben, Medieval, on attend simplement euh, qu'il débloque d'autres quêtes, euh, plutôt que que, que que je continue à faire euh, du mon gameplay euh, avec la génération actuelle qui vieillit, etc. Comme, je, comme vous, pouvez, vous pouvez le voir sur les vidéos que j'ai fait sur YouTube, de toute façon, euh, je, je tourne en rond parce que je fais que les quêtes secondaires. Et les quêtes secondaires, le temps passe, le personnage vieillit, les PNJ vieillissent, donc je préfère attendre pour revenir ce Medieval médiéval dynastique qui est vraiment une grosse bonne mise à jour. Euh, D'autant plus qu'en ce moment, il y a un petit problème. C'est-à-dire que quand ils font des grosses mises à jour, on est obligé à chaque fois de recommencer une partie. Parce que euh, le système en fait de leur mise à jour euh, et de, de vos parties ne sont pas reliés. C'est-à-dire que quand ils, ils rectifient un gros bug ou qu'ils font une grosse mise à jour, votre partie, vous, ne le prend pas en compte. Donc vous êtes à chaque fois obligé de recommencer une partie. Donc, j'en suis quand même à la troisième ou quatrième partie que je recommence par rapport aux mises à jour. Donc, euh, je vais attendre un petit peu avant de revenir sur Medieval que euh, ce soit un petit peu plus stable. Donc, j'ai craqué. Je vous le dis, j'ai craqué sur Farmer Dynasty. J'ai craqué sur l'Umberjack Dynasty. Euh, alors, vous allez me dire, c'est de l'agriculture. Euh, ça ressemble à Farmer Simulator. Tatati, tatata. Pas du tout pas du tout. Alors, euh, et franchement, j'y connais que dalle en, en agriculture, je ne suis pas dans le milieu, même si je suis originaire de la campagne, hein. euh, voilà. mais euh, dans l'OTG, dans on a énormément, euh, énormément, énormément d'agriculteurs, et euh, je me suis dit, putain, tu te lances dans un jeu, euh, tu connais que dalle, enfin, les machines, les machines d'agriculture, j'y connais rien donc, euh, je dis est-ce que tu vas s'en sortir Mais ouais, parce qu'il est super bien fait, quoi. Il est super bien fait, c'est super bien expliqué. Vous avez un wiki qui est complet, qui existe. Euh, voilà, c'est vraiment très, très bien fait. Donc, j'ai vraiment craqué sur ce jeu. On y retrouve exactement euh, le même système que dans Medieval. Il y a une histoire donc vous, vous, êtes, euh, vous héritez en fait, euh, de la ferme euh, de votre grand-père, alors dans médiéval c'est, euh, vous cherchez votre tonton qui est mort, là c'est votre grand-père qui est mort je ne sais pas ce que c'est dev en contre euh, les, la, la famille mais alors il les butent tous pour qu'on hérite et euh, sauf dans, dans Lumberjack où le tonton et la tati qui nous lèvent, ils sont toujours vivants ceux-là, donc je ne sais pas, entre deux, ils ont dû réfléchir et se dire, bon, on va quand même dans, dans un de nos jeux, pas tous les tuer quoi, voilà, si possible donc, vous, allez, vous avez une histoire, vous, avez, vous allez avoir des, tec, des des quêtes, pardon. Vous avez aussi le système de euh, la drague. Vous allez trouv devoir trouver votre dulciné, que ce soit dans Lumberjack, c'est pareil. Médiéval, c'est pareil. Farmer, c'est pareil. Euh, ce dev met un point euh, vraiment d'intérêt là-dessus, puisqu'on est sur un système de dynastie, donc plusieurs générations. Et euh, donc, vous allez avoir le système de drague. Par contre, dans Farmer dynastie, vous avez le mariage. Alors, vous allez devoir... Euh, bah déjà savoir qui vous allez draguer, trouver votre Dulciné comme dans Médiéval ou alors... Euh et puis pendant des mois, vous allez devoir la dragouiller. Euh, vous allez devoir lui faire des cadeaux. Et puis, il va y avoir un moment, une, une interaction qui va se débloquer. Et vous allez avoir une cérémonie de mariage. Alors attention, je ne dis pas que vous allez devoir, euh, style les Sims euh, vous marier, euh, construire un truc exprès pour un mariage. Non, c'est une cinématique tout simplement qui se met en place. c'est très mignon. C'est tr très mignon, comme c'est fait. Euh, vous avez une cérémonie de mariage sous forme d'une cinématique et après la, la, la, votre femme inco incorpore votre ferme. Mais apparemment, elle est un petit peu euh, comment pourrais-je vous dire ça euh, Un petit peu euh, branleuse, ouais, on dira ça. C'est-à-dire qu'autant quand vous la connaissiez, elle était dans sa ferme, euh, etc., et elle bossait, vous la voyez bosser. Pour lui parler, c'était pas évident. Mais euh, une fois qu'elle est dans la vôtre, elle, elle, elle fout pas grand-chose, à part apparemment. On verra ça. De toute façon. Enfin, on verra ça en fonction si on fait un let's dessus ou pas, vous me direz dans les commentaires. Euh, donc on y retrouve donc ce même système, la règle mariage, la gestion bien sûr. Euh, un bémol quand même sur les graphismes. Euh, C'est leur, leur, leur, leur premier jeu, il me semble. Euh, donc euh, les persos. Euh, sont pas vraiment mises en valeur, euh, mais cela n'affecte que les yeux. Hein, personnellement, pas, euh, pas le gameplay. Euh, C'est-à-dire, quand vous allez devoir vous dire Bon, alors attends, je vais me mettre à draguer euh, bah, euh, Naomi ou Christine, elles ont un petit peu un physique de camionneur, honnêtement. Et euh, si vous regarderez en détail les mains, etc., au niveau des, des, des animations euh, des persos, euh, ça c'est un petit peu euh, chelou, hein. on dirait à la limite qu'elles vont se transformer en zombies, hein. mais bon ça c'est pas, pas grave, le gameplay est vraiment génial, il est très prenant, et je pensais pas me prendre au jeu, parce que les jeux d'agriculture c'est pas mon trip, j'avais testé F Farmer euh, euh, Simulator, j'ai pas accroché du tout, mais là le fait qu'est cette histoire, c'est quête, etc, franchement je m'éclate, je le fais en live actuellement sur Twitch, et je peux vous dire que franchement, euh, il est énormément apprécié euh, par les gens. Il y a beaucoup de monde qui y joue. Euh, il est plutôt très très bien euh, évalué sur Steam. Euh, et puis les gens ben, sont contents tout simplement. Euh, et euh, je ne sais pas combien d'heures de jeu j'en suis. Et je peux vous dire qu'il y a un sacré paquet d'heures à, à faire sur ce jeu. Et il est vraiment très prenant. Alors au début c'était un petit peu galère, hein, mais bon. Après, vous allez voir que vous allez vite comme moi, je pense, euh, si ce jeu vous plaît. Euh, vous allez très, très vite vous faire euh, euh, embarquer et avoir du mal à quitter le jeu euh, comme on a du, du mal à quitter Médiéval. Donc, pour le résumé, c vous allez donc hériter de la ferme de votre grand-père, que vous allez devoir retaper euh, comme elle était à son bon vieux temps. Mais je dirais plutôt au début, euh, maudit héritage. D'accord euh, Parce que alors vraiment, c'est une épave. Et vous allez être accueilli par Oliver, qui est un de vos voisins qui Va tout vous, vous expliquer au niveau de votre ferme. Euh, Qu'est-ce que qu on, on va voir ça parce que va, je vais quand même vous faire un épisode dessus euh, pour vous le présenter un ou deux parce que ça c est, c est, c est, il est long. Hein, c'est voilà les, les euh, comment dire, les, les, il va falloir trouver nos premiers nos, nos premières quêtes. Euh, la première quête, c'est Oliver qui va nous la donner. Mais on, il va falloir en premier, on arrive, on n'a que nos outils et il va falloir retaper notre ferme. Il va falloir euh, qu'on trouve euh, des machines qui vont nous, nous être données par le voisinage, mais c'est des machines qui datent d'Hérode, euh, donc, euh, faut, c est, c est le tracteur, vous voyez, il va à 23 km h maximum, pour vous donner un exemple, donc, quand il faut labourer, etc., on n'a pas les dernières machines, pour ça, il faut gagner de l'argent, pour gagner de l'argent, on commence avec 450 ou 550 euros, quand on aura de l'argent, euh, eh ben, il faut investir dans les graines, il faut investir dans les animaux, euh, que ce soit les coques, les vaches, enfin, euh, il yeah, y a voilà, il va falloir euh, bah, développer notre, euh, notre ferme afin de gagner un maximum d'argent, euh, entre autres, parce qu'il n'y a pas que soi. Donc, euh, Oliver va tout vous expliquer et va vous donner votre première quête, euh, qui va vous donner donc, le tracteur. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoil. Euh, par, par les, via les quêtes des villageois, vous allez en premier récupérer, comme je vous le disais, des machines importantes pour débuter, mais aussi des points de réputation. Qui détermineront votre statut dans le village. Donc vous aurez de nombreuses quêtes qui vous attendent afin de gagner de l'argent et de nombreuses heures de jeu. Je peux vous garantir que, euh, franchement, waouh, c'est, euh, ça vaut le prix quoi. Ça vaut le prix honnêtement. Mais euh, ne croyez pas que ce sera aussi facile que ça. Les points sociaux, euh, beaucoup euh, m'ont demandé euh, sur les lives de Twitch à quoi ça sert. Les points sociaux, euh, attention, parce que euh, c'est ce qui fait votre réputation euh, dans le village. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire une quête, euh, ben, vous allez gagner des points sociaux. Mais ils se gagnent aussi vite qu'ils se perdent. Vous allez empiéter sur le champ. Euh, qui ne vous appartient pas, avec votre tracteur ou machin, euh, ou même sur le champ qui vous appartient, vous allez l'abîmer, donc de ce fait vous perdez la réputation. Le problème c'est que de perdre la réputation, ça impacte sur les PNJ, et si vous étiez en train de bien dragouiller, ben, elle vous voit moins bien la, la, la, la fiancée. Donc il faut faire attention à ça, parce qu'ils se perdent aussi vite qu'on les gagne. Voilà, donc euh, il faut faire très très gaffe euh, pour éviter bah, que ça baisse notre statut auprès euh, des PNJ ou, si vous préférez, euh, bah, l'amitié euh, ou l'estime qu'ils ont de nous ou euh, l'opinion qu'ils ont sur nous, mais, mais pas que. Euh, alors, il faut savoir que les points sociaux euh, vous servent aussi à acheter des machines agricoles plus perfectionnées que les tas de ferraille qu'on va nous donner au début. Euh, les agriculteurs du village vont vous donner donc, en échange de menu service, ça peut être la bourre champ, ça peut être réparer leur ferme, ça peut être d'autres choses. Euh, mais, euh, ne vous attendez pas à ce qu'ils vous donnent le dernier tracteur qui vient de sortir. Pas du tout, c'est des poubelles que vous allez avoir au début. Mais, il faudra faire avec, hein. ça dépend, on vous l'offre. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, des fois, vous allez faire des sacrés euh, travaux pour avoir un petit, un petit truc. Mais bon, c'est comme ça, c'est le début du jeu. Et c'est vraiment un plaisir. Franchement, je m'éclate. Hein. Mais je pensais pas accroché autant. Donc, euh, les points sociaux vous servent aussi donc, à acheter des machines agricoles ben, au magasin agricole. Il y a différents magasins euh, des machines agricoles un petit peu, beaucoup plus perfectionnées, on va dire, hein, qui sont plus rapides, plus performantes, hein, à des prix réduits. Et croyez-moi, même avec ces points euh, de, de sociaux que vous gagnez. Euh, c'est super cher quoi vous n'allez pas l'acheter tout de suite hein, le dernier camion à la mode hein. franchement ça fait euh, ça fait mal euh, donc euh, attention parce que les points sociaux <coughs> vu que l'on est sur un système de dynastie euh, il est conseillé euh, par les devs euh, et au, au niveau du jeu de toujours garder euh, 55 000 points et de s'y maintenir, non seulement pour pouvoir séduire votre euh, dulcinée hein, ou future femme, euh, comme vous voulez, mais aussi afin de pouvoir embaucher des ouvriers qui vont travailler à votre place. À votre place, pas plus de quatre à la fois. Hein, par contre, hein, vous ne pouvez pas avoir plus de quatre ouvriers à la fois. Alors, quand ils ont fini ce que vous avez, leur avez demandé et que vous les avez payés, ben euh, voilà, ils ont fini leur boulot et puis ils ne travaillent plus pour vous. Vous devrez euh, ben, réembaucher en fonction de vos besoins. Donc euh, là, c'est vous qui verrez euh, au niveau du jeu. Euh, à cela s'ajoutent des coffres euh, qui sont cachés sur toute la map. Il y en a 30 en tout, euh, qui vous donneront de sacrés objets euh, que vous pourrez ben, soit revendre ou bien garder. Euh, enfin bref, vous avez des heures et des heures de jeu. Euh, on va y aller pour, le, pour, le, le, le, pour vous le présenter. Alors, je ne sais pas si je vais faire un, deux ou trois épisodes dessus pour vous le montrer. Euh, de toute façon, j'y suis dessus sur Twitch. Donc, vous pouvez euh, venir sur Twitch et euh, je serai en live dessus. Euh, mais franchement, euh, je ne pensais pas m'éclater autant et prendre plaisir dans un, dans un jeu de, de ferme. Hein, parce que moi, l'agriculture, ce n'est pas mon trip. Mais euh, voilà, et Lumberjack a l'air très sympa aussi. Donc, on verra ça. Bon, ben, oh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, déjà euh, ben, partir dans le jeu. Euh, voilà. Donc, vous pouvez voir, vous avez... Alors, je vais essayer de quitter... Hop. Donc, on va partir dans le jeu. Donc, je ne vais pas charger une... Euh, je vais faire une nouvelle partie. Euh, vous avez les options. Alors, à savoir que... Euh, ici, vous voyez... Euh, vous pouvez changer la résolution, donc moi je mets cette résolution parce que je n'ai qu'un écran pour l'instant, donc pour lire le chat c'est compliqué quand je suis en live, attention mode fenêtré, ce n'est pas réellement un mode fenêtré, euh, c est, c est, c est, vous n'avez pas le, le, vous avez la petite barre blanche, mais c'est un mode fenêtré sans être un mode fenêtré, donc pour ceux qui ont le même problème, euh, n'hésitez pas à me poser la question, euh, quand euh, Si vous faites comme moi, quand vous faites les, les, les lives euh, pour ceux qui stream, euh, si vous ne jouez pas en plein écran et que vous faites comme moi, que vous avez la fenêtre d'OBS ouverte avec le chat et que en règle générale vous paramétrez vos, vos jeux pour pouvoir avoir la fenêtre de chat, il euh, y a une petite manipulation à faire. Donc si vous n'y si arrivez pas, n'hésitez pas à me poser la question, je vous expliquerai comment on fait. Mais revenons donc au jeu. Donc vous pouvez. Euh, Choisir de jouer à la manette ou au clavier, de personnaliser vos touches, vous avez le volume des sons, là j'ai coupé la musique pour vous parler, ben, je ne sais pas si ça ne serait pas trop fort. Euh, vous avez le volume des voix, euh, les musiques ambiantes, euh, la langue, vous pouvez la choisir, le jeu est en français. Vous pouvez jouer à la manette, etc. etc. Donc il euh, y a quand même pas mal de choses. Donc il est un petit peu long au téléchargement, donc euh, je vais lancer une nouvelle partie. Et on se retrouve euh, dès qu'il a téléchargé. Comme ça, on verra ensemble. Euh, parce que si je vous laisse tout le temps de téléchargement, on en a pour une heure. Donc, on se retrouve dès que euh, ben, le, le, le téléchargement est fait. Que je me retrouve dans mon maudit héritage. A tout de suite. Donc, on se retrouve... Sur le jeu, donc on vient euh, d'arriver, donc le, le, le, le chargement est assez long hein, quand vous allez lancer le jeu. Donc on vient d'arriver euh, à notre maudite ferme. Hein, donc euh, comme vous pouvez le voir, c'est en piteux, piteux, piteux état. Alors, euh, quand vous appuyez euh, sur tab, vous avez votre inventaire avec la nourriture, oui, parce que vous avez un système ici d'état de santé. Vous avez votre alimentation et votre sommeil. Donc euh, ben, au fur et à mesure de la journée, vous allez avoir faim, donc il faut se nourrir. Il y a aussi de la survie et euh, euh, sommeil. Voilà, Vous vous fatiguez, donc il va falloir dormir. Donc ici, vous avez au départ euh, ben, 4 pommes, euh, 2 tomates, du lait, euh, du poisson à la sauce tomate. Alors vous voyez, alimentation plus 35%. Euh, là c'est du lait concentré, ça vous remettra plus 45 d'alimentation, la tomate plus 10 et euh, la pomme plus 10 aussi. Donc euh, vous voyez en fonction de votre jauge, euh, bah, combien, euh, ce que vous allez manger, faites attention au début à la nourriture. Alors ici vous avez un outil, alors main libre, vous ne tenez rien dans la main. Vous pouvez voir ici l'heure, le, le jour, demain le temps qui fera, après demain le temps qui fera et les jours suivants. Et ça, c'est très important au niveau de vos cultures, parce qu'en quand il pleut, on ne récolte pas les champs, euh, tout simplement parce que ce ben, c'est pas, bon, pas bon. Les points sociaux, j'en ai zéro et euh, j'ai 520 euros pour démarrer. Toujours dans cet espace, vous avez, vous avez la statistique de votre ferme. Alors, vous avez les bâtiments que comporte votre ferme. Vous avez une serre, vous avez une étable, un poulailler, une grange, une maison, un silo à grains et un garage qu'il va falloir réparer. Vous avez une serre. Vous pourrez mettre des plants de courgettes, des plants de tomates, des plants de citrouilles, des plants de melons, des plants de poivrons, des plants de concombres et des plants de piments. Euh, vous devrez bien entendu régler euh, l'eau dans la ferme, je vais vous le montrer après. Mais euh, vous verrez dans la serre pour l'instant, vous n'avez que quelques plants de tomates, il faudra aller évidemment au magasin acheter euh, d'autres plants si vous voulez planter euh, d'autres euh, bah, bah, graines dans votre serre, sachant qu'il faut compter un mois avant de, euh, bah, que, de pouvoir le récolter. Euh, vous possédez déjà d'avance deux champs, un champ de blé et un champ de colza qui sont déjà euh, plantés en fait. Euh, vous devrez attendre un petit peu avant de les euh, récolter. Alors, excusez-moi auprès des agriculteurs, je vais peut-être pas prendre le bon terme, mais euh, voilà, j'y connais que dalle. Hein, comme je vous l'ai dit, donc euh, les termes de l'agriculture, ça va pas être euh, les mots que je vais employer et je m'en excuse auprès des agriculteurs. Et franchement, chapeau à vous parce que waouh, wow, c'est du boulot, hein. Donc au niveau du stockage, vous avez des graines qui sont stockées, vous avez 740 kg de blé dès le départ et 220 kg d'engrais, ça c'est quand vous allez devoir replanter vos champs une fois que vous les aurez récoltés. Dans le silo à grains, vous avez un silo pour mettre vos graines que vous allez récolter, un stockage en fait. Vous pouvez le revendre les graines ou pas, ou vous en resservir. Bon, pour l'instant, on a zéro. Euh, vous avez un entrepôt de céréales, euh, de blé, euh, qui est à zéro. Vous avez un stockage de betteraves et de patates, mais ça, c'est avec le DLC. Si vous n'avez pas le DLC, vous n'aurez pas cette partie-là. Euh, en stock, dans votre ferme, vous avez du carburant, évidemment, hein, les tracteurs, les voitures, etc. Ça ne marche pas. Allô, donc euh, attention parce qu'il faudra aussi aller à la station essence du euh, village de façon à re remplir votre citerne dans votre ferme et vous pouvez aussi posséder des animaux. Alors vous avez, vous pouvez avoir un chien, un chat, des vaches, des poules, euh, du, un coq, des canards, des oies, des pigeons. Enfin, euh, il y a tout un tas d'animaux, des vaches, etc. Alors, euh, pour cela, on m'a posé la question, donc j'y réponds comme ça, c'est fait. On est venu me demander comment j'avais eu le chat et comment j'avais eu le chien. Le chat, euh, vous l'avez au magasin où vous achetez les graines euh, pour vos champs et euh, les graines pour votre serre. Vous avez une catégorie animaux et là, vous pouvez acheter le chat. Le chat, euh, vous ne pouvez pas avoir d'interaction avec lui, vous ne pouvez pas choisir son nom. Euh, tout simplement il est là parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vais avancer dans le jeu euh, on va me dire oui euh, vous perdez de la nourriture en fait il y a des rats donc le chat sert juste à ça vous ne pouvez pas avoir d'interaction avec lui le chien lui est un chien qui se balade c'est un chien errant et vous pour qu'il vous rejoigne dans votre ferme vous allez devoir au vendeur qui est à côté acheter des saucisses et oui acheter des saucisses euh, et euh, avoir un maximum de rapport avec lui tous les jours et au bout d'un moment, il va vous rejoindre euh, dans votre ferme, mais c'est n'est pas gagné euh, qui reste. Ben, si vous ne le caressez pas, si euh, vous ne le nourrissez pas, euh, ben, il va se rebarrer. Donc euh, voilà. Mais bon, c'est comme ça qu'on a le chien. Euh, il est juste, euh, je montrerai après, euh, à, à côté de l'arrêt de bus. Et après, il fait une espèce de tour euh, toujours le même. Il passe par votre ferme et puis il va à la ferme à côté, l'autre ferme à côté, et puis il revient à l'arrêt de bus, etc. Donc euh, vous pouvez le suivre comme ça. Donc euh, là on a vu euh, l'intégralité euh, de la statistique de la ferme, euh, ici donc pour y revenir parce que je n'ai pas fini, donc on a vu l'inventaire, on a vu qu'ici on a le jour, l'heure, ça c'est très important à surveiller, le temps qui va y avoir le lendemain, la chemin libre donc je n'ai aucun outil sur moi et pour le moment je ne peux pas cliquer dessus, il faut d'abord que je parle à Oliver. Euh, ensuite, donc vous dans ce menu-là, vous pourrez choisir ben, de, de mettre un outil dans votre main qui servira aux réparations. Euh, chaque, chaque outil a une réparation bien particulière ou un échafaudage. Euh, parce que tout simplement, ben, pour aller sur les toits, vous n'allez pas y grimper euh, en, en montant sur les planches. donc euh, Mais on va le voir là dans la présentation. donc Je me dépêche un petit peu parce que je suis en train de perdre, vous voyez non seulement du, so, de, du sommeil, mais aussi de l'alimentation. Donc, euh, on va sortir avec Échappe. Et on va aller voir Oliver, ici présent. Bonjour, présente. je m'appelle Oliver et je suis ton voisin. Je m'occupe de cette ferme depuis le décès de ton grand-père. Enchanté Oliver, et merci de ton aide. Donc, si je comprends bien, c'est mon héritage. Oui, cette ferme et le terrain qui l'accompagne sont à toi à présent. Bienvenue dans notre comté. Merci je ne connais pas grand-chose à l'agriculture, mais j'apprends vite. Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Et puis, tu sais, on se serre les coudes par ici. Suis-moi, je vais te faire visiter les lieux. Ok, donc là, parti. il va falloir le suivre. Euh, donc, moi, je vais vous faire la visite vite fait. Et puis, on, on suivra Oliver où je passerai l'étape. Donc là, vous voyez, vous avez le poulailler qui est dans un piteux état. Donc, euh, si... On y rentre. Voilà, vous voyez, il y a à réparer. Alors, vous avez une touche. Moi, j'appelle ça la touche yeux bioniques, Mais en fait, ça ne s'appelle pas comme ça dans le jeu. Mais moi, c'est comme ça que je l'appelle. C'est-à-dire que voilà, quand vous appuyez, euh, vous allez pouvoir voir. Alors là, peut-être pas tout de suite parce que je suis au, au tutoriel, on va dire. Mais après, on a la possibilité de voir les, les endroits qu'on doit réparer. Donc, vous voyez, il y, y a énormément de réparations. Tout est pourri. Merci euh, le grand-père, euh, ici il euh, ben, va falloir réparer, euh, on a euh, ben, tout à réparer, vous voyez, il manque du grillage, il manque énormément de choses. Euh, ensuite les barrières ici, donc en face euh, vous avez ici la grange, euh, grange. Ouais, c'est là où vous allez mettre vos vaches, Alors voyez, il y a énormément de réparations à faire aussi. Il euh, y a des trous partout. là, la c est... ferme C'est ce qu'il vous dit. Elle vraiment été au fil des ans. Elle est vraiment en piteux état. C est, c est même... Ne dis pas piteux état, Oliver. C'est une épave. Donc, si on le suit, bon, ben, on va le suivre, ce sera plus simple. Voici maison. Le toit aurait bien besoin d'être tapé. Mais tu pourras t'y reposer ou encore stocker de la nourriture. Voilà. Donc, la maison... remettre cette ferme à neuf par toi-même. Rassure-toi. On sera bientôt capable donc la maison est vraiment pourrie il faut, faut dire ce qui est -moi. alors au départ vous aurez un, la possibilité euh, de, de réparer avec euh, des euh, vous aurez automatiquement des nombres illimités de, de choses euh, comme euh, des, des, des, des parpaings blancs comme ça pour réparer euh, du bois qui est un peu euh, euh, vieux bois euh, pour réparer en attendant mais après vous devrez faire euh, aller au magasin euh, des matériaux de façon à avoir des briques beaucoup plus jolies, des toits que vous pourrez faire en tuiles euh, ou autre, euh, changer, acheter des nouveaux meubles pour votre maison, euh, du bois, vernir le bois, arranger tout ça euh, pour que ce soit beaucoup plus joli et que votre statut monte au niveau bah, de, votre, de, de, de vos voisins quoi, en fait. Vous allez devoir bon, récolter votre champ, vous allez pouvoir acheter d'autres champs. Enfin, petit à petit, vous allez évoluer. Mais au début, il y a ce truc de, de, de, de, de bois illimité, selon les quêtes. Vous aurez des quêtes de réparation à faire pour pouvoir soit gagner de l'argent, soit gagner des, des machines agricoles qui vont vous aider. Parce que là, vous n'avez que dalle et euh, et puis après, bah, acheter des matériaux, acheter des animaux, etc. Etc. Donc là, on continue. Donc là, c'est notre maison. Euh, elle est pourrie de chez pourrie. On va voir ça après. Voici le garage dans lequel seront stockés tes véhicules. Donc ici. Bon, il est vide pour le moment, mais tu en auras rapidement besoin. Ton grand-père n'a jamais fini le dernier étage. Mais si tu peux t'offrir les matériaux de construction, tu pourras retaper le bâtiment. Voilà, donc en haut, vous voyez, c'est pas terminé. C'est ce qui nous dit. Euh, donc ici, on a, euh, si je vous voyais, la porte est complètement déglinguée. Alors, ce que je regrette un petit peu, c'est ce système de porte qui s'ouvre à l'avant. J'ai toujours tendance à me prendre la porte dans la tête. Donc ici, bon, ça ne sert pas à grand chose. Euh, ici, vous avez tout simplement.. Euh, je ne peux pas ouvrir les deux portes si. Euh, ben là, le, le point d'essence, donc où vous pourrez mettre de l'essence. Attention, vous avez vu, on a un nombre pour l'instant qui n'est est, qui est, qui est pas très gros. Donc, il faudra faire le plein de de notre point essence, de notre relais essence dans notre ferme. Euh, de façon à ne pas faire la même erreur que j'ai commise, c'est-à-dire que je n'ai pas surveillé l'essence de mon tracteur, et quand je suis allé revendre, je suis tombé en rade. et croyez-moi, la dépanneuse, c'est pas donné. Alors ici, euh, bah, c'est un, euh, voilà, un autre stockage, etc. Vous voyez, il y a des trous partout, on aura le haut à retaper, etc. On va continuer avec Oliver. Voici ta grange. Elle est vide pour le moment, mais tu pourras y stocker le foin pour tes animaux plus tard. Mais colmat s'est fuite avant toute chose sans quoi tout va pourrir à la première inverse. Voilà, donc vous voyez là, c'est la grange où on mettra la paille. La taille de ton grand-père a été vendue. Tu devras racheter tes propres animaux. Donc on n'a pas d'animaux, il faudra en acheter. Donc là, c'est là où on va euh, stocker la paille. Donc vous voyez, il y a énormément de réparations. Euh, ici, euh, c'est euh, la grange où on va mettre nos vaches. Les tables est vieille et aurait bien besoin d'être tapées. Mais elle peut encore faire l'affaire. Tu peux te charger des réparations. Pour commencer, colmate les fuites pour que les animaux ne tombent pas malades. Ok. Je vois que tu as été prévoyant et que tu as ramené tes propres outils. Parfait. Commence par réparer cette porte. Elle refuse de s'ouvrir. Donc ça, on commence un petit peu avec le tutoriel. Donc là, ça y est, on a nos outils. Donc si je vais ici, maintenant, euh, j'ai main libre, réparer. Donc là, c'est pour réparer euh, les murs, les, euh, les toits, et etc. Ici, euh, j'ai toujours pas l'échafaudage, donc ce sera après, mais il faut faire le tutoriel. Donc, on va euh, réparer. Donc, pour réparer que c'est marqué, vous appuyez sur la touche R. Et puis, hop, voilà. La porte devrait s'ouvrir maintenant. Alors, évidemment, si vous ne faites rien, il veut qu'on ouvre parti. la porte. Voilà, ok. Donc, vous regardez à l'intérieur. Euh, il voilà, y a énormément de travaux à faire et ça, ça va prendre énormément de temps. Donc là, on se dirige avec Oliver vers nos champs. Donc, on a un champ de blé et un champ de colza, à droite, là-bas. Oui, on verra après, Oliver, deux secondes. Donc, on a un champ de blé ici. Donc, avec le clic gauche de la souris, vous pouvez voir euh, que le blé est prêt à être labouré. Euh, ici, vous avez, alors on peut sprinter, euh... là, à vous de mettre la touche que vous voulez. Et ici, on a un champ de colza, Voilà. Donc ici, euh, on verra après. Donc là, il veut que je mette un échafaudage. Euh, donc là, maintenant, vous voyez, on a la vision. Quand je fais un clic gauche, on a la vision bionique. On peut voir euh, en rouge ce qu'il y a à réparer. Et ça, que ce soit chez vous ou que ce soit lors de vos quêtes, vous verrez, euh, si vous voulez voir, si vous n'avez rien oublié pour valider la quête, parce que des fois, ils sont un petit peu vicieux. Il euh, y a des trucs cachés que vous ne trouverez pas. Euh, ça peut être un bas de, de poteau comme ça que vous aurez oublié, et ça validera pas votre quête, vous direz, pourtant, j'ai tout réparé. Donc, clique gauche, et puis, euh, voilà, vous pourrez voir en vue, euh, bionique, qu'est-ce qu'il faut réparer. Donc, il me demande de, de mettre un échafaudage, donc maintenant, j'ai l'échafaudage, donc la touche Tab, et euh, vous avez le menu là, donc là, c'est pas réparer, qui veut, c'est que je pose un échafaudage. Alors, on va poser l'échafaudage, donc il se met, vous voyez, euh, en surbrillance. Donc, pour poser l'échafaudage, c'est écrit en haut à gauche, il faut appuyer sur la touche R. Voilà, et euh, vous pouvez en poser plusieurs à la suite. Le premier, évidemment, est avec un escalier, ce qui est quand même un petit peu plus pratique pour monter à l'échafaudage. Donc, on peut en mettre tout le long. Hein. Là, c'est vous qui voyez. Le petit reproche que je ferai, euh, c'est euh, donc quand vous avez fini, vous vous remettez en main libre ou en réparation, parce que sinon, vous aurez l'échafaudage qui va vous gêner au niveau vision. C'est euh, régler la sensibilité de la cam, parce que des fois, euh, là vous allez voir quand je vais monter à l'échafaudage. Euh, Bonjour, bienvenue à Titanic et le mal de mer. Mais bon, ça c'est un petit défaut du jeu. Donc allez-y piano, euh, parce que ça, ça, ça fait un petit peu, vous voyez, ça, ça fait un petit peu mal à l'estomac quand même. Il faut être honnête. Donc il me demande de monter sur le toit. Faites gaffe aussi, vous voyez, il faut faire un espèce de... de, de, de, de, de de demi-tour pour pouvoir monter à l'étage supérieur donc vous montez ici et vous retrouvez sur le toit alors euh, si vous mettez votre rond Qu -ce que c'est pourri on quand terminé. Quoi, ça on dit que c'est complètement pourri euh, donc on va dessus, on arrive donc euh, si vous mettez votre rond dans le trou vous n'aurez rien par contre si vous le mettez ici vous voyez, hop, il suffit d'appuyer sur R. Vous avez les planches qui sont en illimité, mais vous voyez, c'est des planches un petit peu pourries. Et au magasin, alors, allez bien jusqu'au bout. Vous voyez, là, si j'avais arrêté, ça ne serait pas compté comme réparé. Voilà, donc, et après, il faudra aller au magasin quand vous aurez réparé d'abord tout. Ça va vous débloquer plus de 10 000 points sociaux. Ce n'est pas négligeable. Hein, euh, une fois que vous aurez retapé toute votre ferme. Et euh, après, ben, vous pourrez aller au magasin euh, de matériaux et mettre d'autres bois, d'autres briques. Enfin, la changer complètement et la mettre à votre goût. En fait, gaffe à la cerce c'est est là. A... Oui, je fais preuve un petit peu de connaissance. Euh, puisque, bon, quand même, j'ai avancé dans le jeu, moi, dans ma partie sur Twitch. Et euh, voilà, ça, c'est une cerce. Ça sert à labourer euh, le champ. Mais avant, il faut passer une autre machine. Non, je ne connais plus le nom. Alors, on va suivre Oliver. Tu peux stocker les céréales que tu as récoltées dans le silo. Tu pourras ensuite les utiliser ou les vendre. Ok. Mais avant d'utiliser le silo, pense à le réparer. Sans blague. Il y a des trous partout. Mais on va le laisser comme ça les graines ne vont pas se casser la gueule du tout. Oliver nous prend pour un abruti. Ouais. Donc, pareil, quand vous cliquez, ben, vous allez voir euh, les points rouges où il faut réparer. Ce qui ne vous empêche pas de réparer aussi où ce n'est pas euh, cassé. Donc là, vous allez au contraire améliorer mais on va le voir. Euh, donc, vous pouvez dire que c'est un... Uh, système du, uh, de déchargement du silo, placez votre remorque ici pour récupérer des céréales stockées dans votre silo. Votre, votre remorque ne peut uh, utiliser qu'un seul type de grain, c'est-à-dire que vous, de, dans le silo, vous ne pouvez pas mettre et du blé et de l'orge ou uh, plusieurs graines différentes. C'est qu'un qu seul type de uh, graines que vous pourrez mettre dans le silo. Si vous voulez mettre autre chose dans le silo, bah, à ce moment-là, il faudra le vider quand vous aurez la remorque. Vous mettez votre remorque dessous, vous la remplissez et vous allez le vendre. Mais euh, ça c'est une autre affaire qu'on verra peut-être plus tard si vous voulez un autre épisode, vous me le direz dans euh, les commentaires et à ce moment-là on fera peut-être un petit let's play dessus. Mais autrement vous venez sur Twitch et vous me verrez jouer euh, à ce jeu, j'en suis un petit peu plus loin évidemment. Donc il, a une il est vide, il a une capacité de 60 000 kg donc je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Ici donc avant que j'aille rejoindre Oliver, euh, ça c'est ce qui vient avec le DLC. Euh, c'est le, le, le traitement des betteraves. Donc, à ce moment-là, euh, si vous avez le DLC avec les betteraves et les patates, vous aurez ça. Alors que sinon, ben, vous ne l'aurez pas, tout simplement. Donc pour euh, Et qui sert aussi pour les patates. Comme vous pouvez le voir, tout est expliqué. Il suffit de maintenir le clic gauche et vous verrez euh, le contenu. Donc, on va rejoindre Oliver. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment pourri de partout. Il euh, y a du boulot, il y a du boulot. Voici la serre. Tu pourras y cultiver des légumes pour ensuite les revendre. Elle est pourrie aussi. cela, tu devras colmater les fuites pour bénéficier de rendement maximum. Alors. Je vois que ton grand-père a acheté du matériel pour la réparer. Tu peux l'utiliser pour remettre à neuf ta serre. Ok, donc là, euh, c'est toujours dans le tuto. Donc, on ramasse une plaque de fer. On suit Oliver. Et on nous demande de réparer euh, certaines choses. Donc, pareil, vous voyez, c'est tout pourri. Euh, donc, on va réparer. Donc là, c'est avec les plaques de métal qui sont dans le... Dans le, euh, le petit bac que vous avez vu là-bas. Euh, mais attention, chez les gens, vous n'utilisez pas ça. Euh, parce que vous n'en avez pas euh, de l'illimité. Il hein. faudra en racheter si vous voulez mettre... Euh, euh, plus métal, bien que euh, grand-père ait prévu le coup, hein, on en a quand même pas mal en stock. Mais quand vous allez aller chez les, habit chez, chez les habitants, vous n'allez pas euh, arranger leur serre avec du métal. Euh, vous allez juste euh, poncer, façon de parler, euh, la rouille plutôt que mettre du métal. Euh, donc, euh, Oliver, qu'est-ce qu'il veut que je fasse de plus Je ne sais pas. Euh... Tu se débrouille bien. Voilà. Je suis sûr que tu vas gérer cette ferme d'une main de maître. À vrai dire, j'ai peut-être du travail pour toi. De quoi il s'agit Ma grange aurait besoin d'être retapée. Tu penses que ça pourrait être dans tes cordes Le toit est bien endommagé et les murs auraient besoin d'un coup de neuf. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je peux t'offrir mon vieux tracteur si ça t'intéresse. Je suis sûr qu'il pourra t'être utile. Alors, euh, vous allez avoir le choix de... Dans les quêtes que vous allez trouver sur la carte, qu'on va voir après quand Oliver sera parti, euh, vous aurez le choix d'accepter euh, la quête, ou pas maintenant parce que je suis débordée. Attention, euh, les quêtes, des fois, dépopent des de la map, donc euh, ne ratez pas ça. Et on, euh, je vous expliquerai après euh, les quêtes principales à faire dès le départ. Voilà. Donc là, on va accepter puisqu'il nous propose, en échange de lui réparer sa ferme, de nous donner un tracteur. Et c'est quand même la base, donc euh, on va l'accepter. Parfait, dans ce cas, compte sur moi Je dois rentrer chez moi. Bonne chance et à plus tard. Alors, les quêtes n'ont pas de temps limite. Donc là, euh, le temps qui rentre à sa ferme, euh, la première fois que j'ai joué, ben, j'ai fait plusieurs parties, hein, je me suis plantée croyez-moi. Euh, donc, vous voyez, Oliver semble vous apprécier énormément. Du moment que vous leur rendez service, et puis vous allez, euh, et on vient de recevoir, 1000 points sociaux. Euh, donc, on doit aller le retrouver chez lui pour réparer sa ferme, mais ça, euh, on le verra après. Euh, donc, on va faire euh, le tour euh, du propriétaire. Donc, au niveau de la serre, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en stock, donc après l'avoir réparé, n'est-ce pas, euh, vous réparez toute votre serre. Attention, il y a dehors, il y a, vous utilisez votre vue bionique, euh, voilà donc il y a tout ça euh, il peut y avoir aussi des fois des vis cachées sur les petites bordures de mur en bas ce n'est pas le cas là mais c'est sur le cas de, de, de beaucoup de bâtiments autant chez vous que chez les autres Donc, faites attention à ça le clic gauche la vue bionique et ici vous avez euh, qui est super important quand vous aurez tout réparé euh, vous euh, ce petit appareil là on va y revenir donc, vous réparez toute votre serre, sol compris. Hein, où, euh, ça vous le dit quand c'est cassé. Euh, Clique gauche. Il y a des serres vous aurez le carrelage à remettre, mais c'est auto. Vous l'avez auto, donc vous inquiétez pas pour ça. Ici, vous avez un stockage déjà présent où grand-père a laissé euh, 10 unités, c'est-à-dire 10 petits bacs euh, de tomates. Donc, ne tardez pas à les planter ça met 3 mois à pousser donc je peux vous dire que c'est long alors on a la possibilité de dormir une journée donc euh, on se couche vers 19h 20h, traînez pas trop parce que sinon votre personnage va être fatigué et euh, on se lève tout le temps à 6h du matin, vous vous couchez à 22h 23h minuit vous serez debout à 6h plus ou moins en forme donc euh, évitez de vous coucher trop tard euh, mais vous aurez aussi la possibilité de dormir une semaine euh, donc ça c'est quand vous êtes bien installé, que vous avez euh, bien labouré vos champs, que vous avez commencé à gagner de l'argent pour euh, éviter d'attendre et de tourner en rond. Bon, D'un côté, c'est bien. D'un autre côté, vous n'êtes pas obligé de le faire. Pourquoi Parce que ça peut vous permettre non seulement d'aller chercher les coffres cachés, de vous balader, mais de monter votre social avec les gens et avec votre dulciné. Voilà. Donc, euh, plutôt que rester une semaine au lit... À vous de voir comment ça, vous voudrez le gérer. Alors, de temps en temps, vous pouvez le faire, mais essayez de chercher les coffres parce que je peux vous dire que c'est euh, pas mal ce qu'il y a dedans. Alors, vous pouvez y trouver de la nourriture dans les coffres. Vous pouvez y trouver des bagues, vous pouvez y trouver des bouquets de fleurs, vous pouvez y trouver des outils. Ça vous évitera de les acheter. Euh, donc, ils sont, ce sont vraiment des coffres à chercher. Euh, je sais qu'il y a une carte euh, sur Internet disponible. Hein, donc, euh, n'hésitez pas à la trouver si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Car moi, je suis, je suis allée là y jeter un oeil et même avec la carte pour trouver les coffres, c'est pas exactement ça. faut fouiller, faut chercher et des fois, on y tombe dessus par hasard. Donc, euh, faut pas hésiter à le prendre parce que n'oubliez pas que votre dulcinée, pendant un certain temps, vous allez devoir la dragouiller. Ça va monter petit à petit et après, il va falloir lui faire des cadeaux. Donc, si déjà dans les coffres, vous avez trouvé des bagues, des bouquets de fleurs, etc., ce ben, euh, sera des choses de moins à acheter parce que c'est pas donné. Quand vous aurez donc réparé tout ça, euh, posez vos bacs euh, de 10 tomates. Il faudra ici euh, que vous mettiez de l'eau. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup d'humidité. Donc, il faut que vous restiez dans la zone verte ici. Donc, euh, je ne peux pas m'approcher plus. Si, donc vous avez euh, dry, ce n'est pas du tout bon. Euh, confort, c'est exactement là où il faut qu'il soit. Donc, essayez de le mettre à la, à la, barre, à la barre où euh, vous voyez confort là. Euh, juste à, à la barre avant le bleu. Si vous commencez à rentrer le bleu, c'est que vous, metterez, vous mettez trop d'humidité. Attention, à chaque fois que vous allez mettre de l'eau, euh, ça vous prendre 1 euro ou 2 euros. Donc euh, voilà, bon, c'est pas super cher, mais bon, il faut quand même le faire. Donc, ici, donc, il va falloir réparer tout ça. Il va falloir qu'on répare notre silo. Alors, on peut déjà l'améliorer, le réparer et l'améliorer directement, comme ça, ça sera fait. Là, c'est vous qui voyez. Au début du jeu, ce que vous pouvez faire, alors d'après ce que j'ai vu, c'est comme un peu médiéval, vous jouez à votre sauce un petit peu. C'est-à-dire soit vous réparez petit à petit et vous faites vos quêtes, euh, soit vous réparez d'un seul coup toute votre ferme. Alors ça va être un peu du Valérie Lamido ou ça ressemblera un petit peu à du House Flipper. Euh, si vous réparez tous vos bâtiments avant de commencer les quêtes, vous allez prendre d'un seul coup euh, je ne sais plus combien de points sociaux. Donc euh, c'est assez à vous de voir, si vous préférez ben, faire un bâtiment, deux bâtiments, puis faire des quêtes, euh, là c'est vous qui verrez comment vous les jouez. Donc vous voyez euh, l'état en ruine, au niveau de la maison vous allez pouvoir faire de la cuisine, euh, ici, donc on rentre, voilà, alors euh, ici, franchement je vous dis dans la maison, moi les coups de souris euh, ça, me, ça me tourne le bide, donc je vais aller doucement. Euh, j'ai réglé pourtant la sensibilité de ma souris, mais bon, voilà. Vous voyez, ça me dit, en haut, vous avez un petit creux, parce que, bien, vu que je vous fais une explication, je perds du temps euh, au niveau du jeu. Donc, je vais manger une pomme, deux pommes, et trois pommes, et quatre pommes. Voilà, on s'en fout, c'était juste pour montrer. Et voyez, je perds un sommeil déjà, hein, donc, euh, donc, je vous disais, allez voir Oliver, n'est pas pressé, euh, enfin du moins là, je suis pas pressé d'aller le faire. Puisque je, je vous explique un petit peu le jeu. Donc ici, vous avez votre cuisine. Donc pour faire une recette, vous, vous mettez ici. Et euh, selon ce que vous avez, donc vous voyez, j'ai euh, des tomates dans mon inventaire. Donc selon ce que vous aurez, euh, vous allez pouvoir les transformer en conserves. Euh, et vous avez un garde-manger où vous pourrez stocker vos conserves ou les revendre. Donc si par exemple, vous voyez, j'ai deux tomates euh, qui me rapportait, euh, je ne sais plus, euh, 4 ou 5 ou 10 d'alimentation. De, de, de, de si je fais une soupe de tomates à l'italienne, c'est assez rapide. Par contre, vous ne pouvez pas cumuler les lancer 57 à la fois. C'est une par une. Donc, si je regarde mon inventaire maintenant, ben, euh, mes tomates se sont transformées. Et là, au lieu de me redonner 10, ça me redonne plus 55 d'alimentation. D'accord Donc, c'est quand même plus intéressant. Le lait là par exemple vous voyez si je le bois comme ça il me redonne plus 15 si je le mets en conserve il me il me redonne plus 45 donc euh, c'est mieux de le mettre en conserve euh, ici je ne sais plus donc euh, ici donc je peux faire le lait concentré on va pas le faire je vais bon allez on va le faire il y en a deux ça va m'en faire deux donc on peut pas sélectionner tomates lait enfin tout les oeufs, machin truc. Il faut faire un par un, enfin un par un, votre lait d'abord, après vous faites les œufs, après vous faites tout, mais pas, vous ne pouvez pas lancer 50 craft de, par exemple lancer de la compote, de la courgette, de la tomate, ça ne va pas s'enchaîner. Il faut faire compote, puis après vous passez à la courgette, etc, etc. Ici, vous pouvez voir que vous avez recettes de livres de cuisine. Vous allez devoir, euh, je crois qu'il y a des PNJ qui vendent, vous allez devoir trouver euh, des bouquins de recettes qui vont être à base d'œufs, à base de poissons, parce qu'on peut pêcher aussi, et des recettes à base de miel qui sont, don, euh, qui sont avec les, euh, les ruches. Voilà, Donc, euh, parce qu'il y a des ruches aussi dans le jeu. Donc, au niveau de la maison, on pourra changer euh, les meubles, hein. Mais ça, ça, ça euh, c'est après des heures, des heures de jeu. Euh, moi, je n'ai toujours pas changé les meubles. Je vous le dis cache, je n'ai toujours pas changé les meubles. Donc, il y a beaucoup de pièces dans la maison. Euh, il y en a qui ne sont pas très utiles. Voilà. Donc là, vous avez un lit, mais vous n'avez pas l'interaction pour pouvoir y dormir dessus. Parce que ce n'est pas la pièce où vous devez dormir. Donc, vous visiterez. On va visiter vite fait. Donc là, il y a un salon. Donc, avec un salon, ouais, si on veut avec un lit pour bébé, donc attention est ce que cela veut dire qu'on aura des enfants sûrement vu que euh, les développeurs aiment bien ça, euh, on le retrouve dans chacun de leurs jeux, donc c'est une dynastie. Donc ici vous avez le sous-sol avec votre garde-manger, donc ici vous pourrez y stocker euh, bien sûr la nourriture euh, que vous allez faire, mais la nourriture qui est en conserve, la nourriture crue. Euh, si je rentre dans Je crois que je peux rentrer. Voilà, dans le garde-manger, euh, vous avez, vous voyez, un hamburger. Donc vous pouvez le prendre. Hop, vous prenez toute la quantité et vous le mettez dans votre inventaire. Vous avez 5 euh, euh, conserves de lait, 3 conserves de citrouille, 3 conserves de tomates. Donc moi ce que je fais, c'est je prends tout en général. Pourquoi Parce que. Je vais avoir le message comme quoi euh, je perds de la nourriture dans mon garde manger parce que les rats sont là mais j'ai pas encore beaucoup de sous donc je vais pas prendre le chat qui lui est là pour, euh, comme je vous l'avais expliqué, pour éviter que les rats euh, nous euh, piquent de la nourriture ou nous la saccage. Mais euh, ce garde manger aussi il faudra que vous y stockiez euh, des aliments. Pourquoi Parce que quand vous aurez votre femme qui sera là c'est elle qui fera la popote. Voilà donc elle ira dans le garde manger prendre, euh, prendre ce qu'il a besoin. Pour pouvoir, euh, ben pour pouvoir tout simplement euh, ben faire à manger, etc, etc. Donc, euh, ici, on a vu le garde-manger. Après, vous avez l'étage. Alors, à l'étage, évidemment, comme vous le doutez, si vous faites un clic gauche, hein, partout, l'œil bionique, hein, vous voyez toutes les réparations qu'il y a à faire. Donc ici, vous avez, et c'est là où vous devrez dormir, vous avez, alors, non pas un lit double, vu que vous êtes tout seul au début, mais deux lits jumeaux. Donc, euh, celui-là ne sert à rien. Donc, après, vous pouvez changer les meubles. Il hein. faudra, euh, faudra mettre un lit double. Hein. Autant dormir avec euh, votre chérie et pas dans des lits séparés. C'est mal barré la relation, sinon. Et puis pour faire le petit, ça va être compliqué, quoique. Hein, Joker. Euh, donc, pour, vous pouvez, si vous cliquez sur le lit, dormir ben, juste la nuit. C'est avec le E. Et si vous, par contre, vous tapez sur Entrée. Vous allez vous reposer une semaine, c'est ce que je vous expliquais. Donc là, c'est quand vous avez vraiment avancé le jeu et que euh, vous attendez vos plantations, etc. Euh, Faites-le de temps en temps, sinon montez votre social, cherchez les coffres. Ici, vous avez une espèce de salon. Là, on peut, on peut s'asseoir. Euh, ça permet de se reposer un petit peu. Euh, je, n je ne suis pas. La télé n'est pas fonctionnelle euh, et puis les, les, ça date vraiment de l'époque de papy. La tapisserie est dégueulasse. Euh, donc on pourra effectivement changer tout ça, la tapisserie, euh, la déco, les meubles, les sols, euh, tout, tout, tout, tout, tout. Mais évidemment pour ça, il faut des sous et pour ça, il va falloir vachement vous impliquer et vachement jouer. Donc je peux vous garantir qu'il y a des heures et des heures de jeu. De plus, il euh, ben, y a l'herbe, vous allez avoir... Euh, on va y aller ensemble. Il va falloir une, des broussailleuses. Euh, ici, vous voyez, il y a à réparer les clôtures. Ici, euh, vous avez un petit, une petite terre de camping. Vous pouvez vous asseoir. Ici, vous avez un terrain de jeu pour vos futurs enfants. Euh, mais tout ça, c'est à réparer, bien sûr. Ensuite, ici, vous avez la possibilité d'acheter des pigeons. Alors, l'utilité des pigeons, je ne l'ai pas comprise, honnêtement. Parce que quand vous achetez des pigeons, euh, ils se mettent en haut, là-bas. Mais il n'y a pas d'interaction possible. Donc, à quoi servent les pigeons mis à part, me piquer euh, mes cultures, je ne sais pas. Alors, euh, par exemple, on va aller, euh, donc faites bien le tour de votre ferme, parce que vous allez trouver quelques, quelques coffres qui sont dans votre ferme. Je ne vous dis pas où, hein. je ne vous dis pas où, je vais juste vous en montrer un. Et puis, euh, comme ça vous verrez le contenu, alors ça peut être de la nourriture, mais euh, déjà dans votre ferme, cherchez parce qu'il y a des coffres dans votre ferme. Alors il y a un étage, mais je ne sais plus où c'est. Donc c'est pas là. Hop, si on est à la citerne, voilà. donc faites bien l'œil bionique un partout, vous hein, Voyez, derrière là c'est caché. Enfin de dehors vous le voyez, mais il y, a des petits, il y a des petits, endroits comme ça. Alors quand vous marchez sur un endroit qui est cassé, euh, ben, vous allez avoir votre personnage qui va sautiller un petit peu sur place. C'est pas un bug, c'est réaliste. C'est-à-dire que vous marchez sur un truc qui est à moitié troué donc euh, voilà, ça ne fait pas donc vous allez avoir euh, tout, tout tout, ça à réparer il euh, y a du taf il hein. y a du boulot ça va vous prendre un temps de fou à réparer mais vous allez gagner d'un seul coup euh, bah, différents de, de nombreux points sociaux qui ne sont pas négligeables euh, puisque c'est une des quêtes donc ici vous avez un espèce de, de, de petit gazebo euh, que vous pourrez réparer aussi et ici donc, si j'ouvre la porte en hein, me la prenant à la poire, on peut voir qu'on a déjà ici un appareil, mais on ne peut pas interagir avec. Hein. Donc, euh, de toute façon, on n'a pas encore le tracteur. Donc, euh, ici, hein, là-haut, vous avez un coffre. Donc, euh, ça, c'est en réparant. Vous montez et vous allez trouver des choses. Non, je ne veux pas reconstruire. Je veux l'échafaudage. Faites attention, réparer, pas reconstruire. Donc, on appuie sur R, on met l'échafaudage. On enlève l'échafaudage de la main pour ne pas être gêné en restant main libre. Et on va monter. Et ça, faites-le euh, Fouillez bien. Parce que chez les gens aussi, vous pouvez trouver des coffres. Donc voilà, ils se présentent comme ceci. Alors, vous pouvez trou les trouver dans la nature en vous baladant. Euh, vous pouvez les trouver derrière des bâtiments cachés. Enfin, sur toute la carte qu'on va regarder ensuite. Donc, si j'ouvre le coffre, ben, qu'est-ce que je trouve dedans Alors, il y a un parfum. Un cadeau luxueux qui pourra faire plaisir aux femmes. De la bière et, et des boîtes de conserve. Donc, évidemment qu'on va tout prendre. Euh, hop, hop. Comme ça, allez en train hop, hop, voilà. Donc ça, c'est un... les coffres se présentent comme ça, ils sont dissimulés partout. Cherchez bien, il y en a qui contiennent des bagues, il y en a qui contiennent des choses, des des, euh, des outils. Enfin, c'est pas négligeable. Donc, mais déjà, à vous de voir comment vous allez tourner tout ça. Donc ici, vous avez la niche euh, du, euh, de Rex. On ne peut pas choisir le nom. Il s'appelle Rex, le chien. Donc euh, vous devrez évidemment ben, réparer tout ça. Alors soit vous le faites tout de suite et vous prenez votre temps, c'est un jeu où il faut prendre son temps, vous n'êtes pas speedé, les quêtes ne sont pas limitées dans le temps, euh, donc prenez votre temps, soyez zen, euh, c'est un jeu vraiment super agréable, donc je peux vous dire en tout cas que patience est euh, euh, et et, et, et la reine mère de ce jeu, hein, quand même hein. Parce que pour récolter un champ, euh, je peux vous dire que ça prend énormément de temps. Il euh, ne faut pas dépasser une certaine limite. Votre acteur que vous allez avoir, vous ne pouvez pas rouler au-delà de 23 km heure à vide. Si vous avez une remorque derrière, c'est encore moins. Et euh, quand vous allez la, euh, labourer votre champ euh, avec la machine concernée, dont j'ai oublié le nom, mais vous me comprendrez. Euh, avec la machine qui va me permettre de labourer euh, le champ, y a une... on va vous dire, ah vous roulez trop vite, euh, mais je suis à 10 km heure, quoi. Donc ça prend énormément, énormément de temps, sans compter les quêtes où vous devrez labourer euh, les champs de vos voisins pour qu'ils vous donnent des choses. Mais c'est vraiment super agréable. C'est un jeu tranquille, c'est un jeu zen. Vous n'êtes pas speedé. Et euh, vraiment, moi j'avais super accroché sur Medieval Dynasty pour ça, parce que c'était des jeux vous prenez votre temps vous êtes tranquille donc dans médiéval vous êtes un peu plus speedé par les saisons hein. bon maintenant ils ont mis de régler le problème en mettant euh, le fait que vous pouvez choisir votre votre, votre temps de saison qu'elle dure 3 jours 9 jours un mois comme vous voulez euh, là par contre vous êtes tenu par la météo voilà donc c'est ce qui vous stresse un peu parce que vous dites aïe aïe aïe aïe mon champ de blé j'ai pas récolté euh, il va pleuvoir ça va me foutre en l'air toutes les cultures et les cultures perdues c'est de l'argent perdu voilà donc, euh, ici, vous avez un champ de pommiers. Vous en avez partout sur la carte. N'hésitez pas, comme vous pouvez le voir. Alors là, je vais passer sur la manette. Euh, n'hésitez pas à ramasser euh, les pommes. Voilà. Pourquoi Parce que ben, ces pommes-là, vous allez non seulement ça va vous servir à vous pour vous nourrir, mais vous allez pouvoir les revendre. Et comme vous avez vu, on peut en faire des conserves. Donc, euh, n'hésitez pas à ramasser euh, toutes les pommes. Elles, elles, elles repopent de toute façon au bout d'un certain temps. Et puis, sur toute la map, euh, vous en avez. Donc, vous mettez simplement au-dessus de l'arbre, comme ça, et vous ramassez. Et si vous regardez dans votre inventaire avec tab, vous voyez, j'ai 9 pommes, donc je pourrais rajouter. Voilà. Au niveau de la carte, donc, euh, au début, elle est paramétrée dans les options avec virgule. Donc, moi, j'ai une map, m, euh, je suis habituée comme ça. La map est relativement grande. Et dans Lumberjack, elle est encore plus grande. Donc, euh, vous pouvez voir ici euh, que vous avez des arrêts de bus. Alors, les arrêts de bus vont vous permettre de vous déplacer, de vous TP, euh, tout simplement d'un endroit à l'autre de la map, euh, sans utiliser vos véhicules. Attention, parce que, par exemple, euh, vous allez partir sur une quête. Ici, vous avez la quête d'Oliver, vous devez aller chez lui pour retaper sa grange. Vous avez des. Euh, quand ce sont des quêtes, euh, vous voyez, avec des têtes euh, comme ceci, c'est euh, souvent euh, des quêtes euh, où vous allez devoir réparer, ou ils vont vous donner euh, quelque chose. Voilà. Après, vous avez des quêtes de, avec des points d'exclamation, euh, où c'est marqué, vous voyez, là, réparer un bâtiment. Euh, ici, labourer le champ. Ici, euh, nouvelle mission de transport, donc ici vous voyez, euh, il faut aller à l'église, ça va nous rapporter 10 000 points sociaux, donc il faut juste aller à l'église, pof vous, rentre, vous rentrez pas dans l'église, mais sur le parking, et ça vous la valide. Et après, euh, voilà et ce qu'il faut faire attention, et ce qui était un petit peu embêtant je dirais, c'est que pour la bourre un champ, il vous faut deux outils, il vous faut la machine qui va retourner la terre, donc, avec votre acteur, vous allez partir de chez vous, vous allez aller euh, à la quête hein, qui vous demande de labourer le champ. Vous allez euh, avoir votre machine pour labourer, mais votre herse que vous avez vu dans le jeu, elle est chez vous. Donc, vous allez devoir repartir de la quête pour revenir chez vous, euh, désatteler. On va dire comme ça, désatteler la première machine pour prendre la seconde, l'ers, et vous finirez la quête. Il y a pas mal d'allées-venues quand même, mais bon, c'est vraiment très prenant. Sur la carte aussi, il y a différents euh, magasins. Vous pouvez aussi acheter des champs, euh, quand vous aurez des sous, bien sûr. Vous pourrez acheter des champs pour agrandir. Alors Vous aurez des champs vides qui seront prêts à semer, ou vous aurez des champs qui sont déjà prêts à être euh, récoltés. Donc au début du jeu, quand vous aurez un petit peu de sous, après avoir acheté des poules, ce que je vous conseille, d'avoir rénové votre, complètement votre ferme, achetez vos poules, euh, toutes vos machines indispensables pour le début du jeu, euh, réparer la grange, acheter vos vaches, etc. Une fois que vous allez faire ça, euh, votre serre aussi, n'oubliez pas, allez acheter des graines, vous avez le magasin d'agriculture, euh, là vous avez le concessionnaire, euh, le magasin agricole, euh, je ne sais plus où il est, je l'ai bouffé entre temps là vous avez le concessionnaire, là ici, vous avez le magasin agricole, vous y rentrez vous pouvez acheter déjà d'avance quand vous avez un petit peu de sous euh, tout ce qui sont les graines pour euh, votre serre comme ça vous la remplissez complètement, euh, vous remplissez tous vos étals et puis euh, vous laissez pousser, vous vérifiez tous les jours euh, si vous avez euh, l'eau qui est bien comme il faut dans votre serre et euh, ben vous attendez tout simplement, vous regardez vos quêtes quand vous n'en avez pas euh, sur la carte, parce que c'est possible hein, vous avez des quêtes qui ne vont pas vous intéresser euh, ben tout simplement ben vous, vous allez vous balader et puis vous, euh, vous allez chercher les coffres, là vous avez une gare enfin vous pouvez zoomer voilà euh, et sur toute cette carte il euh, y a 30 coffres cachés, donc je peux vous dire qu'il y a du boulot, vous pouvez donc acheter des champs, vous pouvez aussi Acheter des serres. Euh, vous allez avoir des PNJ qui vont euh, ici par exemple. Faites attention à ça parce que là, moi, j'ai fait la boulette. Euh, voyez le vieux moulin, vous allez avoir une quête dessus. Elle va vous dire qu'elle elle vient d'arriver, qu'elle euh, elle est spécialisée dans telle chose. Mais faites attention. Regarde en bas. Vous voyez, il ne rachète que le blé et l'orge. Et moi, la première fois, euh, ce que j'ai fait comme bêtise, ben, je n'ai pas fait gaffe à ça. Donc lisez bien. J'ai pas fait attention à ça et j'ai pris tout mon colza, je lui ai mis dans son silo, elle a rien dit mais elle m'a pas payé. Résultat, j'ai dû recommencer ma partie. Donc, pas top. Donc, faites bien attention, regardez bien, vous voyez, c'est marqué ici au marché agricole. On peut vendre euh, les, ce qu'on qu récolte, donc le blé, le maïs, l'orge, le colza. Donc, c'est ici, euh, dans ma autre partie, que je suis allée le vendre. Donc, euh, il, il vous rachète le colza, par exemple, 603,50 euros, c'est en euros euh, la tonne. Donc, euh, je peux vous dire que là, vous allez vous faire euh, de l'argent. Donc, à vous, après, euh, de voir euh, ben, euh, ce que vous allez replanter. Donc, première étape, retaper votre ferme comme vous le voulez, ou en un seul coup, ou en plusieurs coups. Euh, mais euh, ensuite, ben, vous allez faire vos quêtes pour récupérer les quêtes où on vous propose du matériel. D'accord euh, C'est-à-dire le tracteur, etc. Tout ce qui va vous servir au début. Alors, je vous dis, c'est des, des, des poubelles, hein, mais bon, ça aide au début. En attendant, vous ayez assez, assez de sous pour aller au, au concessionnaire, acheter euh, le, les nouveaux... Euh, euh, le nouveau tracteur euh, Etc Mais ça coûte très très cher Franchement ça coûte très très cher Et attention à vos points sociaux Comme je vous l'ai expliqué dans la description Attention euh, Les points sociaux Il faut garder un certain stade euh, Un certain nombre de points sociaux Et stagner Parce que sinon ça affecte vos relations Avec les villageois Donc euh, Voilà Donc là j'ai fait le tour Donc vous voyez Il y a quand même de quoi faire Énormément Donc euh, Je ne sais pas à quelle heure il est Du coup euh, Ici Dans le jeu, pour faire la quête, alors faites là la... aussi, faites attention à l'heure qu'il est, quand vous allez vous dire, ah bah ben je vais faire une quête, voilà, donc, euh, et faites attention, vous voyez, au sommeil et à votre alimentation. Donc, on va aller voir Oliver, donc on va mettre la map et on s'arrêtera après la quête d'Oliver quand je reviendrai avec le tracteur. Et en fonction de vos commentaires, de, du, du nombre de vues, etc., euh, ben, je verrai si je vous fais un, un, un petit let's play dessus, ou à ce moment-là, vous venez sur la chaîne Twitch, vous avez le lien, vous viendrez sur la ch cette chaîne Twitch, vous pourrez discuter directement avec moi, et puis si vous avez des questions ou autres, je vous y répondrai, ou alors directement sur YouTube, vous me mettez des commentaires, vous mettez vos questions, et vous me dites si vous aimeriez qu'on fasse un let's play dessus. En tout cas, euh, moi, j'y suis sur Twitch, sur une sur une, <coughs> sur une partie plus avancée, et euh, franchement, je me régale. Donc, sur la carte, vous pouvez, avec le clic droit de la souris, mettre un point de repère euh, de façon à aller assez vite à l'endroit euh, spécifique. Donc, euh, hop, il est à 350 mètres. Alors, vous fiez pas à la flèche, là. Hein, voilà, euh, c'est les étoiles. Donc, on va y aller en courant, au moins que je vous montre ça. Et on en restera là. Euh, et puis après, ben, ça dépendra de vous. Euh, si vous avez envie qu'on fasse un let's play dessus, euh, et à ce moment-là, euh, ben, je, je verrai pour vous faire un let's play là-dessus. Mais ça, ce sera en fonction du nombre de vues, effectivement, euh, du nombre ben, de vos commentaires. Si vous en avez envie ou pas, à vous de voir. Et puis, euh, peut-être aussi participer. Si vous avez envie de me dire, ben, euh, j'aimerais que tu commences par réparer ça, euh, peut-être vous impliquer, je ne sais pas comment je vais tourner le truc, mais déjà voir euh, ben, si le jeu vous intéresse, si vous intéresse pas, et... et en fonction, on verra si on fait un let's play dessus, euh, sachant que certains let's play sur la chaîne vont être abandonnés, je vais les arrêter parce que soit vous n'avez pas accroché, euh, voilà, donc euh, c'est pas la peine que je continue à faire un let's play s'il si ne vous plaît pas. Donc on est arrivé chez Oliver, donc il marque en haut vous... Voilà, donc... Euh vous allez directement attaquer donc l'œil bionique, clic gauche euh, donc euh, il nous demande de réparer la ferme donc on va aller dedans voir si à chaque fois je prends la porte dans la quad hein, à donc voyez ici il y a vraiment le toit et une petite partie là bas donc on, avec tab on va prendre nos outils dans la main on va se croquer une petite pomme au passage alors les pommiers aussi vous en avez plein sur la map donc dès que vous envoyez n'hésitez pas à ramasser les pommes euh, prenez deux secondes ramassez, parce que sinon ben, vous allez euh, ben, vous allez perdre des pommes et la possibilité de, ben, de vous faire des, des, des, des conserves de pommes que vous allez pouvoir revendre ce qui serait un petit peu dommage donc là, avec ma vision bionique au niveau des murs, je ne vois pas euh, autre chose. On peut voir, vous voyez, au-dessus au des PNJ, euh, des smileys. Ces smileys, vous voyez, Millie, à qui je n'ai pas parlé, elle ne me connaît pas. Elle est complètement neutre par rapport à moi, Oliver. Par contre, vous voyez, son amitié monte. Pourquoi Parce que j'ai accepté sa quête et que je suis en train de lui réparer sa ferme. Donc, on va fermer ici la porte pour pouvoir prendre maintenant, pour aller sur le toit, euh, ben... Euh, l'échafaudage donc échappe, une fois qu'on l'a dans la main, on le pose avec R, voilà, jusqu'au moment à avoir l'escalier. On peut en mettre plusieurs, voilà, donc avant de monter, vous appuyez sur Tab, vous mettez sur Réparer, et on va monter, comme on a fait tout à l'heure, quand on est allé voir, sur le toit de la ferme. Donc là, vous faites gaffe, vous hein, voyez, le mal de mer, euh, wow, c'est chaud. Alors, je pourrais passer par là. Euh, il y a des fois, vous aurez des fermes, il y aura des, des choses ici au premier étage à rénover. Donc euh, voilà. Sinon, ben, vous montez directement sur le toit, comme on va le faire. Donc, comme je vous le disais, si vous choisissez le trou, ça va pas vous dire. Hein. Donc, vous allez ici et vous maintenez votre flèche, euh, votre touche R hein, pour le clavier. Appuyer et ça va réparer. Donc vous appuyez le clic gauche, mais bon, vous le voyez quand même les trous là. Donc là je vais passer à la manette moi parce que les réparations, je fais un mix des deux. Je préfère faire les réparations à la manette. C'est plus pratique. Donc euh, hop, pareil, toujours pareil, sauf que là, c'est la touche B, ça s'affiche. Donc on sélectionne là où il faut pas le trou mais les planches, sinon ça ne vous dira pas qu'il faut réparer. Ici, hop, on répare. Donc on est venu à pied. Faites attention il y a des quêtes, il vaut mieux y aller à pied, euh, parce que vous allez devoir, euh, ou alors avec votre tracteur, pensez à vérifier avec le clic gauche l'essence du tracteur, on va le voir, et après je vous laisserai là-dessus. Euh, parce que je suis tombé en rade d'essence, et quand vous tombez en rade d'essence, c'est la panade. Euh, surtout si vous avez une livraison derrière par exemple. Donc euh, personnellement, moi j'ai pas fait attention. Je me suis retrouvée euh, à tomber en rade d'essence avec tout mon colza derrière. Et euh, ben là, c'est appelé la dépanneuse. Le problème de la dépanneuse, c'est que ça coûte des sous. Et si vous n'en avez pas, ça va être compliqué. Donc il euh, y a plein de, de, de bêtises qu'il ne faut pas faire. Sinon, vous êtes bon pour soit reprendre votre. Pensez aussi à sauvegarder assez souvent. Euh, voilà, il y a une sauvegarde auto, mais euh, elle est auto sans être auto. Donc, je vous conseille de sauvegarder assez souvent, surtout quand vous partez euh, vers une nouvelle quête. Euh, comme ça, si vous vous foirez, euh, ben, vous pouvez récupérer euh, le moment juste avant lequel vous êtes parti pour faire cette quête. Et effectivement, de sauvegarder, vérifier que ce soit bien sauvegardé après, à chaque fois que vous avez fini une quête. Voilà, sinon, sauvegardez vous-même. Alors, on continue à réparer notre toit vite fait. Euh, alors là, euh, si on fait un let's play dessus, évidemment que pour les champs et autres, euh, je ferai des montages parce que sinon, c'est une demi-heure par champ euh, minimum. Voilà, minimum. Euh, donc, euh, on fera, euh, si on fait un let's play dessus, euh, que vous êtes intéressé, ben, tout simplement, euh, ce que je ferai, c'est quand il y a une quête de champs, on verra juste le début. Et puis après, euh, je, euh, je vous récupérerai après, euh, une fois que le champ est terminé, en fait, quoi tout simplement. Donc là, ça nous dit que euh, la mission a été mise à jour et qu'il faut donc parler à Oliver. Donc je vous rassure, vous pouvez sauter du toit. Il n'y a pas de dégâts de chute. Donc on va euh, enlever l'échafaudage. Pour ça, il faut le sélectionner. Comme tout à l'heure, vous vous avancez. Vous avez en haut retiré. Vous le retirez. Vous récupérez ici, voilà, et n'oubliez pas de remettre votre main libre. Donc, on va aller voir Oliver, alors je pas papoter, alors pareil, si vous ne le voyez pas, vous faites votre vision bionique et vous allez le trouver. Ok, donc voilà, c'est ce que j'appelle du bon boulot, merci. Bon, comme je te l'ai dit, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais ce Jack Bear est à toi. Ça devrait déjà bien te dépanner jusqu'à ce que tu puisses acheter un nouveau tracteur. Ouais, je suis un peu ricrac, mais je pense que je vais avoir besoin d'autres machines agricoles. Tu devrais parler aux habitants du coin. Je suis sûr qu'ils auraient bien besoin de tes services. Tu vas avoir besoin d'une charrue, d'un semoir peut-être, et j'ai vu qu'il y a déjà une herse dans ta ferme. Bon courage en tout cas. Je vais demander autour de moi, merci. Voilà, donc on a validé notre quête avec euh, Jack, avec Oliver, pardon. Et on doit aller chercher notre lumberjack. Et là, quand je l'ai vu, j'ai fait au secours Au secours, voilà. Voilà notre premier tracteur. N'est-il pas beau Quand vous allez au concessionnaire, si vous y allez en vous baladant et que vous voyez les tracteurs, les derniers, machin truc, là, vous faites au secours. C'est vraiment euh, le tracteur de l'époque médiévale pas Mais vous devrez faire avec au début, comme avec tout le reste, des premiers... Euh, des premiers... Euh, ben, euh, je vais trouver les mots. Des premiers... Des euh, premières machines qui qu vont vous offrir. On vous les offre. Ne vous, vous plaignez pas. Alors, vous entendez le bruit de pétrolette Tout va bien Ok. Alors, selon comment je mets ma caméra, euh, j'ai le son ou pas le son. Je ne vous ai pas mis la musique, hein, parce que sinon, euh, je ne savais pas si euh, ça allait trop couvrir. Mais la musique est super agréable. Super zen. Super tranquille. Ici, vous voyez, il euh, y a des pommiers. Mais bon, apparemment, là, pour euh, le... Alors, ils ont des conversations entre eux aussi. Hein, donc, ne euh, vous inquiétez pas pour ça. Donc... Euh... C'est pas ça que je voulais. Donc, on va. On peut voir, donc, chose très importante à chaque fois que vous utilisez le tracteur la vue bionique avec le clic gauche. Vous voyez, j'ai 99% d'essence dans euh, le tracteur. Pensez à chaque fois que vous partez à regarder euh, si vous avez bien de l'essence. Ça vous évitera de faire comme moi et de tomber en rade. Donc, sur la map, on va euh, se remettre un point. Alors, vous voyez ici il y a une autre quête euh, qui est de Clara. Euh, vous remarquez une femme près de sa ferme vous devriez peut-être aller lui dire bonjour donc vous allez aller lui dire bonjour mais vous ne savez pas ce qu'elle veut et, et c'est là euh, que ça se complique un petit peu parce que vous allez y aller alors si vous allez y aller en voiture et que c'est pas marqué et que c'est pour un champ ben, vous devrez euh, repartir chez vous chercher votre tracteur etc donc euh, vous allez avoir pas mal d'allées venues comme ça donc toutes les quêtes comme ceci ce sont des quêtes où ils vont automatiquement vous donner euh, des euh, machines agricoles qui vont vous aider au début. Et après, vous aurez différentes quêtes. Donc, surveillez bien euh, vos quêtes ici. Et quand vous voyez qu'il n'y en a pas, bah, profitez-en soit pour améliorer votre grange, soit pour euh, visiter, soit pour... Euh, etc. Donc, on va se mettre un petit clic ici, puisqu'on habite là. Vous pouvez vous repérer, vous pouvez zoomer, hein, pas mal sur la map. Donc, euh, voilà, vous pouvez... Euh, voilà, et ce qui est bien aussi, que je n'oublie pas de vous le dire, quand vous aurez, quand vous aurez ramené votre euh, votre euh, tracteur euh, à votre domicile, ici on a euh, une espèce de, de pick-up qui est à nous, d'accord, euh, vous pouvez en cliquant sur le pick-up, alors c'est marqué un moment, mais là, voilà, si je clique là sur le pick-up, je suis téléporté dans le pick-up voilà je me retrouve au volant de la voiture et euh, si je veux retourner euh, dans mon camion sur mon tracteur ici je clique sur le tracteur et je me téléporte ce qui peut arranger Bonjour. parfois donc là on va avancer et vous allez voir euh, voyez sur l'écran on voit que ma ferme n'est pas très loin c'est à 323 mètres je suis là au maximum de la vitesse du tracteur vous imaginez quand il faut aller à l'autre bout de la map ou faire des allées-venues là ça va être patience c'est là où je vous disais au tout début Patience, reine mère de ce jeu, mais euh, vraiment, euh, sincèrement, honnêtement, même si vous aimez pas les jeux d'agriculture, là franchement c'est si vous avez, si vous aimez Medieval Dynasty, vous aimerez euh, Farmer Dynasty, je vous garantis, mais vous aimerez aussi Lumberjack. Voilà, donc euh, je suis plus en ce moment sur ces jeux-là euh, de dynastie euh, parce que c'est calme, parce que c'est posé, ça fait pas de mal. Et euh, mais ne sais pas pour autant que je laisse tomber les autres let's play. Comme je vous dis, il y en a certains qui vont disparaître, euh, que je vais arrêter euh, parce qu'il n'y a pas assez de vues dessus ou parce que ben, ce sont des jeux qui ont déjà été des, déjà vus ou auxquels vous a, vous accrochez pas. Donc euh, autant les arrêter et les remplacer par d'autres jeux parce que j'en manque pas et je suis à la bourre, mais excusez-moi, j'ai chopé une mauvaise bronchite et euh, j'étais super fatigué ces derniers temps et euh, j'étais pas en live, j'étais pas non plus à vous faire des vidéos, j'étais plutôt en mode baleine échouée sur mon canapé euh, à cracher mes poumons, comme on dit chez moi, donc euh, voilà, donc j'en suis désolée là ça va un peu mieux, mais bon, voilà, euh, ça n'empêche pas que j'ai des coups de fatigue, euh, vous le savez euh, tous pour euh, ceux qui me suivent depuis longtemps, que j'ai un problème de santé assez grave, donc euh, le problème étant que quand je suis vraiment trop fatiguée, je suis pas capable de vous faire des lives ou euh, des euh, vidéos, je, vous, vous pouvez me voir ceux qui sont dans mes contacts sur Steam jouer, oui, je joue, mais je joue chez moi, au calme, sans le chat, Je ne fais pas de vidéo. Euh, je joue comme ça, mais je vous dirais honnêtement, je ne suis même pas la tête dans le jeu quand je suis fatiguée. Donc, bien souvent, je coupe au bout d'une de, de heure. Et puis, euh, ben, je vais me mettre sur le canapé. Euh, voilà. Ben, c'est ça. Hélas, quand on a un problème de santé, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Mais j'essaie de faire mon maximum, en tout cas. Donc, on est arrivé ici. Donc, on est revenu à notre ferme. Donc, pour descendre, c'est marqué en haut. Voilà. Ici. et euh, à partir de là euh, tout simplement à vous de voir soit à partir de là vous continuez les quêtes pour récupérer euh, les autres objets qui sont sur la map donc la quête de Clara euh, où vous allez vous balader soit vous commencez euh, si vous regardez sur la map on vous conseille ni douiller rénover totalement votre ferme. Donc là, à vous de voir. Est-ce que euh, sur plusieurs jours, vous allez rénover Si c'est le cas, je vous conseille de faire un premier euh, ici. Pourquoi Parce que vous allez récolter votre champ. Et votre champ, vous allez devoir mettre euh, les ballots de paille. Alors ça, par contre, ça va être un enfer. Mais ça, vous le verrez si on fait un let's play dessus. Euh, si on n'en fait pas, euh, bah, le blé, automatiquement, quand vous allez le couper euh, après il faut faire des ballots donc il faut les machines pour faire les ballots de paille hein, les petits cubes de paille et il va falloir un par un euh, du champ qui est euh, ici vous voyez fouillez bien votre ferme vous voyez là j'ai trouvé la là, des broussailles. donc n'hésitez pas à bien fouiller votre ferme elle a des trésors cachés elle aussi euh, donc ici euh, le colza ce n'est pas le cas ici vous avez l'herse donc euh, le, le, le blé, en fait, quand vous allez le récolter, après, euh, vous allez devoir passer une seconde machine qui va vous faire des ballots de paille, des cubes de paille. Et euh, le problème étant qu'après, alors, euh, vous allez devoir, euh, ben, euh, si vous n'avez pas été encore récupéré, la remorque qui sert à cela, euh, vous allez devoir, euh, il vous faut déjà une machine pour faire des ballots. Euh, mais ensuite, euh, si vous n'avez pas la, la, la remorque qui va avec, euh, ben, un par un, vous devrez prendre vos ballots et les amener. Ah tiens, je n'ai pas, euh, pas récupéré mon... On va le faire, sinon je ne peux pas rentrer. Euh... Vous allez devoir un par un mettre les ballots du change qu'à la grange. Et je peux vous dire que c'est long à faire. Et euh, de toute façon, même avec la remorque, ça, vous allez ramener vos ballots près euh, de la grange. Mais ce n'est pas ça que je veux. Euh, près de la grange. Bah, je me remets en main libre. Et euh, ici, non, c'est pas la grange, je vous dis des bêtises. Ah, bah des rétros à moi. Ici, là où vous avez vos vaches, en fait, une fois que vous aurez réparé, bien sûr, hein, vous devrez un par un les amener ici. Vous ne pouvez pas rentrer la remorque et puis euh, vider tout là-dedans. Non, donc vous, euh, vous placerez votre remorque, on va dire, ici avec votre, euh, vos ballots. Attention, la remorque... Contient un certain nombre de ballots, hein, pas tout. Euh, donc, il va falloir faire plusieurs allers-retours dans votre chambre pour recharger votre remorque. Revenir là, vous la posez là et un par un, vous devrez déposer vos ballots ici. Euh, ce qui va augmenter euh, le, le foin que vos vaches vont manger. Donc. Et avec le clic gauche, toute votre partie, euh, ben, vous allez euh, ben, voir combien vous avez ici, par exemple, du fumier. C'est du lisier, en fait, c'est le caca de vos vaches. Euh, donc là, on a un ananas, 1000 kilos. Donc, ça peut, ça peut être utilisé par la suite pour, comme un engrais. Donc, évidemment, quand vous allez euh, ramasser votre champ et qu'après, vous allez euh, le, le labourer et le passer l'herse et replanter, euh, avant de replanter, vous allez mettre de l'engrais. Vous avez deux sortes d'engrais dans le jeu, le fumier ou euh, un engrais euh, bio. Voilà, mais l'engrais bio est très cher. Voilà, donc euh, faites attention à tout ça. Vous voyez en fonction de vos, de vos moyens. quoi. Hein. Donc, euh, voilà, donc vous voyez, il y, y aurait tout à réparer. Euh, franchement, le jeu est très agréable au niveau graphisme. Effectivement, euh, vous avez vu la tête des PNJ euh, et encore, vous n'avez pas vu la tête des filles. Hein. Euh, pour vous décider, c'est un petit peu plus compliqué puisque ce n'est pas en fonction de leurs compétences. Euh, comme, euh, comme cela est possible dans médiéval, euh, c'est simplement à leur tête. Voilà, ça, vous allez dire, ben, ah, ben, ça allait mieux, mais franchement, honnêtement, ça ne va pas être péjoratif. Mais elles ont des têtes de camionneurs. Et la seule, moi, que je trouvais à peu près mignonne, c'est celle qui était, euh, ben, si vous venez à jouer à ce jeu, euh, vous me direz vous, ou si vous y jouez déjà. Moi, la, la seule que je trouvais la plus mignonne était au moulin. Mais hélas, comme c'est toutes les filles du village... Enfin, toutes les filles que vous trouverez sur la map, vous pouvez les draguer. Elles ne sont pas mariées, ce sont toutes des célibataires. Même s'il y a un homme avec elles qui vit avec elles, ce sont toutes des célibataires, donc des potentielles futures femmes, sauf les seules que vous ne pouvez pas euh, draguer. De toute façon, vous n'aurez pas d'interaction. sont les vendeuses, celles qui vendent quelque chose. Alors, ça peut être celles qui vendent euh, au marché, euh, ici, ou aux aires de détente, euh, du café, du machin. Celles-là, vous ne pouvez pas les draguer. Et celles du moulin, qui est à peu près... Celle qui est la plus mignonne, euh, bah, je me suis dit, bon, bah, c'est elle que je, vais, euh, que je vais draguer et que je... Ben bah, non, raté donc je n'ai pas encore choisi, moi, dans ma partie, laquelle euh, je vais euh, courtiser. Oui, courtiser. Euh... C'est compliqué quand je vois leur tête. J'ai peur pour les futurs enfants. C'est vrai qu'au les, les, les, les... niveau graphisme, euh, les PNJ... On des têtes un petit peu particulières, même nous, hein, Vous avez pu le voir, on est, on est assez spéciaux. Et quand on imagine le mélange des deux, on a peur un petit peu pour l'héritier, pour on ne sait pas trop à quoi il ressemblera. Mais bon, niveau gameplay, franchement, il vaut le coup, je vous le conseille. Euh, et l'autre dernière astuce que je vous donnerai avant de quitter, donc visitez bien tous les lieux, zoomez bien sur votre map, regardez euh, chaque truc à quoi ça correspond, cherchez bien dans les recoins, euh, prenez votre temps, c'est un jeu, où il faut prendre son temps. Euh, c'est un jeu agréable, zen, tranquille. Et euh, la dernière petite astuce, c'est quand vous avez trouvé votre dulciné. Euh, par exemple, je ne sais pas euh, si on zoome euh, ici, vous voyez ces dessins-là, ce sont des fermes. D'accord euh, Des fermes où vous allez être amené plus ou moins à faire des quêtes de toute façon. Mais euh, ce que je vous conseillerais, pour, si vous dites, ah ben toi, c'est toi que je veux. Vous voyez la propriétaire inconnue parce qu'on n'est pas encore allé le voir. Mais euh, c'est toi que je veux. Je vous conseillerais le pick-up. On ne s'en sert pas tellement parce que le premier pick-up que vous avez dans le jeu, vous ne pouvez rien y mettre derrière. Après, il y a un pick-up que vous pouvez acheter au concessionnaire qui lui, vous pourrez charger des choses dedans. Ce qui est plus intéressant. Mais pareil, il faut les pépettes. Hein. Donc au début, vous n'avez que votre pick-up pick pour vous déplacer, les transports de bus et le joli petit tracteur que vous venez de voir. Et si j'en conseille donc à vous donner pour vous rappeler que c'est cette ferme là où vous draguez, euh, mettez votre pick-up devant, vous y allez, vous mettez devant, vous lui faites son compliment de jour, vous laissez votre pick-up, vous retéléportez chez vous ou sur votre tracteur et laissez votre pick-up, comme ça, ça sera un repère pour savoir quelle, que c'est cette dulcine là euh, que vous avez choisi parce que n'oubliez pas qu'on reste dans un village où vous, avez, où vous gagnez des points sociaux euh, dans un village c'est comme la réalité tout va vite si vous draguez toutes les filles en même temps ça va se répercuter sur votre réputation et ça va être beaucoup plus compliqué pour vous euh, de draguer euh, celle que vous avez choisi parce que ben, elles parlent entre elles hein. vous allez voir euh, quand vous allez leur poser des questions dans les dans les dans, quand vous allez discuter avec les pnj vous aurez plusieurs questions il fait beau aujourd'hui ça monte en amitié avec, vous faites connaissance, euh, si c'est avec une femme, vous aurez le compliment, attendez un petit peu de la connaître un peu plus, ou d'avoir fait une quête pour elle avant de la complimenter, bien que vous verrez en haut, elle vous apprécie un peu plus, même si vous le faites directement, mais si vous commencez avec elle, continuez avec elle, parce qu'elle parle entre elles hein, dans le village, donc vous allez passer pour un coureur de jupons, ce qui n'est pas bon et qui va vous compliquer la tâche, donc faites bien le tour, hein, avant de choisir votre du ciné posez votre pick-up près de la ferme, comme ça, vous saurez que c'est elle et pas une autre, et que vous, vous, plantez, vous ne vous plantez pas de ce côté-là. Euh, ben voilà, on a fait le tour. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je suis en live dessus sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir me voir dessus. Euh, je continue aussi euh, les Let's Play, ne vous inquiétez pas, je ne vous abonne pas euh, au niveau des Let's Play euh, de YouTube. Euh, mais comme je vous ai dit, là, bronchite, fatigue, etc. Donc je suis un petit peu moins présente. Mais là, je suis euh, en live en ce moment sur ce jeu afin de le découvrir. Et euh, parce que j'étais frustrée que Medieval, euh, voilà, ça n'avance pas. Donc euh, j'ai été agréablement surprise de voir que les devs de, de, de Medieval aient euh, sorti ce jeu-là. Plus euh, Fear Jack, qui est encore... C'est le même principe, vous allez retrouver le même principe que là, dans Fear Jack. Sauf que c'est une exploitation euh, forestière. Et il euh, y a quelques petites choses qui changent au niveau des actions. Euh, mais vous restez avec un système de quête, une histoire, euh, des dialogues. Vous devrez aussi vous marier, etc. etc. Donc, ces trois jeux, je dirais, euh, Jack, euh, Dynasty, Farmer Dynasty... Et Medieval Dynasty sont vraiment des jeux, euh, pour ceux qui apprécient ce style de jeu, sont vraiment des jeux à avoir, ils sont super agréables à jouer. Et merci aux développeurs, en tout cas, euh, d'avoir fait ces jeux-là, parce que c'est des jeux qui reposent, qui sont zen, où on a le temps, on n'est pas speedé, on n'a pas de baston, euh, même si des fois, bah, des jeux de baston, ça fait du bien aussi pour se défouler. Sur ce, en tout cas, bah, voilà je vous aurais au moins fait la, la présentation, euh, si vous voulez qu'on fasse un let's play dessus, euh, je verrai en fonction des nombres de vues, de vos commentaires, de vos pouces en l'air. Alors pour ça, n'oubliez pas, activez la petite cloche, abonnez-vous. Mes chaînes, autant Twitch que YouTube, vous le savez, ne sont pas monétisées. Donc euh, ça ne vous coûte rien. Euh, comme ça, vous saurez sur YouTube quand je poste une nouvelle vidéo et sur Twitch quand je suis en, en live. Euh, au niveau du YouTube, bon, vous activez la petite cloche, un petit pouce en l'air si vous avez aimé, un commentaire pour me dire si vous avez envie qu'on fasse un let's play dessus, s'il n'y a rien de votre côté moi je continuerai ma partie de toute façon sur Twitch, mais vous n'aurez pas la suite euh, de Farmer Dynasty, là c'était une présentation du jeu j'espère qu'elle vous aura plu, et Lumberjack pareil euh, je verrai pour vous faire une présentation de ce jeu là aussi, qui est je vous dis similaire, mais avec quand même des petits détours assez sympathiques aussi. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais plein de bibi, plein de zouzous. Je compte sur vous pour l'activation de la cloche, la cloche. Me dire si vous voulez un let's play ou pas. Et en fonction du nombre de vues, on verra si on fait le let's play. Allez, plein de bibis, plein de zouzous. Et on se retrouve très vite pour un prochain live. Bye bye